Périnée. Alors, il est vu en vue du dessus, là, à l'intérieur. C'est comme si on voyait, euh, là, il y a le sacrum à l'arrière, avec les ailes iliaques et le pubis à l'avant. Et si vous voulez, quand on fait circuler cette énergie, c'est toujours important... D'apprendre de, de, de, à ressentir les choses et de faire aussi aller l'énergie dans le sature L'os aussi se remplit et il va jusqu'au périnée qui s'appelle en China notre muscle ancestral. Ça veut dire que ce muscle contient la mémoire, alors j'ai envie de dire de toute l'humanité, hein? celle de nos ancêtres. Et si on, on, on contacte ces zones, eh bien on les ressent et on se remodèle. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lier la sexualité et le sacré, ça c'est clair. Ça vient d'une coupure qui remonte à très très loin entre l'esprit et la matière, entre la lumière et la chair, entre l'énergie lumière et l'énergie de la chair entre la terre et le ciel, pour le dire bêtement. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais la coupure entre l'esprit et le corps. La